Yeah. c'est moi, c'est vrai, c'est Aspire Maintenant je me lève avec la, uh -huh. J'allume ma je dak là uh -huh. Elle aime quand je chatouille ça uh -huh. Non ça parle de salmon là, là. Uh -huh. Maintenant je me lève avec la. J'allume après, je la là. Elle aime quand je chatouille ça. On s'appelle de salmola, c'est là. où ce flow vient du sous-sol. On fume nos fusées, puis on s'envole. Au quoi, quand tu laisses ton iPhone en réparation, quand tu reviens, c'est un Samsung. Jamais seul quand la bagarre éclate. On t'étale la scène même si tu t'appelles Samsung. T'es pas le tiers avec ta licence. On connais des masters qui sont devenus maçons. Tout le monde gagne à bord du black peur. Soit on brise ou bien on se noie ensemble. La vie, c'est la guerre, c'est la rue. Si tu fais le thug, on te brûle comme de l'encens. fais des miracles la veste qu'on me donne. Donc prête-moi ta femme et je vous donne des le succès n'est pas grand comme ma taille Mais même si ça traîne à la fin, je serai gagnant Matin, je me lève avec la uh -huh. J'allume, après, je le Elle aime quand je chatouille ça Quand uh -huh. ça parle de ça, nous là, c'est la matin je me lève avec la j'allume ma prêche d'ac la Elle aime quand je chatouille ça Quand ça parle de ça nous là c'est là parle le pas de cocaïne Encore moins de prométasine Le devoir est du mon ami Et quand ça nous brûle on allume le Téchi Pas le pas de cocaïne Nigga encore moins de prométasine Le devoir est tu mon ami Et quand ça nous brûle on allume le Téchi Le Téchi le Téchi Le Téchi le Téchi Le Téchi le Téchi Le Téchi le Téchi Le Téchi le Téchi Le le Le